Bonjour à tous les enfants et donc bienvenue au CDI pour ce parcours « Agir pour les autres ». Alors, « Agir pour les autres », qu'est-ce que ça représente pour vous Sauver des personnes. Le parcours citoyen, c'est quelque chose d'important parce que justement, vous allez avoir une première approche des gestes qui peuvent sauver des vies, effectivement. C'est un parcours que vous allez pouvoir faire sur vos tablettes. Il va durer à peu près une heure. Je vous distribue les consignes. Vous allez tous regarder vos consignes. Allez Et après, vous me dites ce qu'il va falloir faire. Ça, c'est le côté très pratique. Hein on doit aller sur le NT, onglet ressources, il y a mes parcours, agir pour les autres, euh, faites le parcours de maison 1 à 7. Tranquillement, dispatchez-vous dans le CDI à deux par table au maximum. Allez, on y va, c'est parti. prenez l'iPad dans le sens portrait. Hein. Il y a portrait-paysage, vous prenez le côté portrait. Bonjour, nous sommes Tom et Nadia. Dans notre village, un concours de super-secouristes est organisé. Veux-tu le faire avec nous Pour cela, dans chaque maison, relève les défis progrès. Alors ce parcours nous le faisons dans le cadre du parcours citoyen du collège et on passe vraiment toutes les sixièmes au grand complet. L'intérêt c'est que chaque élève peut aller à son rythme. Chacun fait les maisons les unes derrière les autres de façon à pouvoir justement arriver au bout. Non seulement ils vont à leur rythme mais en plus c'est eux qui trouvent les réponses eux mêmes. Moi je fais uniquement le rôle soit de fédérateur pour un retour après, soit de guide et d'aide. C'est bon vous avez terminé le premier Oui. D'accord donc Allons-y pour le deuxième. Attention le parcours commence toujours par une phase où on apporte des connaissances. Toutes les maisons sont des points de passage obligés et toutes les activités sont des points de passage obligatoires, quoi qu'il arrive. On essaie de multiplier au maximum les supports. On pas toujours mettre des vidéos, des fois c'est des questionnaires, des fois c'est des appariements, des fois c'est des QCM, des suites d'images, que ce soit varié et que ça réponde à un objectif précis. Que faire immédiatement en cas de brûlure C'est la réponse A. En cas de brûlure, il faut faire ruisseler de l'eau froide sur la partie brûlée jusqu'à disparition de la douleur. Pour protéger le cou lors du retournement, je viens attraper le genou opposé. Ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose qui était en adéquation avec les aspirations des enfants. Le fait que le petit bonhomme y progresse, qu'il gagne des badges, son costume, et qu'il devienne finalement un super-héros, bah on s'est dit que c'était le bon moyen de les motiver à suivre ce parcours jusqu'au bout. L'idée finale étant qu'ils aient la combinaison entière du super-secouriste et que du coup, ils aient réussi le parcours. On peut avancer à notre rythme. Et puis au fur et à mesure, bah, on peut avancer dans les questions sans être gêné par les autres, par euh, les réponses des autres. Vous avez gagné votre belle attestation de super secouriste. Bravo à vous, jeune homme. Bravo, vous êtes devenus les super secouristes du village. Maintenant, à vous d'agir pour les autres.